Salut, Salut. c'est Sébastien de Tilipousse. je voulais euh, continuer ma petite série là, sur euh, l'itinéraire d'un pépiniériste fruitier. Donc on est euh, mi-janvier, fin janvier même maintenant, on est le 25 janvier, euh, ce n'est pas encore trop tard pour prélever les greffons d'arbres fruitiers. Donc du coup bah, je vais vous montrer ça, c'est très cool. C'est parti Le pommier est un être particulier. Si on s'approche doucement, il ne bouge pas. On va essayer une approche. Ah Je l'ai attrapé, il n'a pas bougé, vous avez vu Bon, ceci, c'est un pommier, un jeune pommier. Euh, moi, j'appelle ça un martyr ici. Enfin, c'est un terme qu'on utilise souvent chez les pépiniéristes, les, les arbres martyrs qui sont des arbres dédiés à conserver une variété. Donc il a déjà produit des fruits sur lesquels j'ai pu vérifier la variété, bien sûr. Et donc conserver une variété pour ensuite la multiplier. Et euh, donc c'est sur lui qu'on prélève essentiellement des greffons pour multiplier cette variété. Donc voilà, donc lui c'est un arbre qui a été formé au début euh, en arcure de branches pour faire du fruit. Donc c'est des arbres euh, des pommiers ici sur, euh, greffés sur M M106, pardon, donc moyenne vigueur, qui ont été arqués pour produire rapidement du fruit, donc ils en ont produit à la troisième année. Et donc j'ai pu vérifier les caractères, et donc maintenant euh, je prélève des greffons dessus. Je les ai ététés pour euh, qu'ils me produisent un peu plus de greffons que d'ordinaire. Un greffon c'est quoi C'est une branche de l'année, vigoureuse, euh, assez bien érigée, pas forcément trop mais correctement qui va permettre j'espère que vous voyez bien je vais changer d'angle après euh, qui permet d'avoir un bois euh, dépourvu de bourgeons à fleurs il faut que du bourgeon à bois euh, pour réussir les greffes donc euh, là je vais pas pouvoir vous les montrer vraiment en détail détail je ferai une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet plus tard mais là c'est juste parce que c'est l'année c'est le moment pour prélever c'est encore le moment pardon pour prélever vos greffons de pommiers, donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer cette semaine voilà donc ma variété elle est identifiée ici sur son étiquette alors là c'est un mauvais exemple puisque cette variété là n'est pas identifiée mais euh, c'est là que je prélève mon greffon voilà l'arbre est préparé pour ça et donc, ben, avec votre sécateur, un sécateur euh, bien propre comme ce n'est pas le cas, le mien là actuellement, euh, vous taillez euh, votre greffon. Voilà, donc ça c'est un greffon. Euh, alors plus le diamètre va être important, mieux ce sera. Ce qui, ce qui va vous permettre de faire des belles greffes après. Et donc là je vous encourage à regarder pardon, ma vidéo sur les greffes, euh, notamment les greffes de printemps à l'anglaise. Euh, voilà. Donc ça c'est un greffon qui est parfait pour ça. Et donc, deuxième étape, on va lui mettre. Regardez magie du montage, je suis tellement rapide. Euh, on va lui mettre une variété, euh, une étiquette pardon, de variété. Voilà, absolument, très important. Pour ne pas perdre la variété. Donc avec des étiquettes euh, type à lien métallique, là comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour que ce soit vraiment bien accroché dessus. Et ensuite. Évidemment, j'ai triché, j'en avais deux. Et donc ensuite, on va les stocker, ces greffons-là. Donc, le but, c'est de les prélever en hiver. Alors, si vous voulez retenir une date pour prélever les greffons, dernière quinzaine de décembre pour les prunoïdés, donc les noyaux, abricots, pêches, prunes, cerises, et première quinzaine de janvier pour les pépins, donc pommes, poires, nachis, etc. Et donc, ben moi je les mets dans ma fameuse jauge. Alors ma jauge, elle est très peu éclairée, puisqu'elle est, euh, est contre une haie qui est à l'est. Le sud, il est par là, mais il est ombré par me, le gros chêne qui est ici. Et quand je suis vraiment plein sud, euh, sud-ouest, le soir, ben, en, en cette saison, euh, le soleil est caché. Donc c'est une jauge qui du coup va rester fraîche, il ne va pas trop voir le soleil. Et c'est très important que vos greffons ne voient pas trop le soleil. Pour la simple et bonne raison qu'il ben, faut que les bourgeons restent en dormance. Donc c'est pour ça qu'on les prélève en hiver. Et on veut qu'ils qu qu restent en dormance au moment où on va greffer. Donc on va greffer à partir de, on va dire, mi-février, début mars. Euh, sur table. Et donc ces greffons-là de printemps doivent être endormis. Parce que c'est comme ça que ça marche les greffes. Donc moi je les mets ici en jauge tout simplement. Euh, en tas. Donc dans mon sable, donc là, vous voyez, j'ai un petit peu de tout. Euh, j'ai de la pomme, de la poire, de la prune, de la cerise, de la poire euh, à poirer, de, de la pomme à cidre, euh, etc., etc. Donc là, euh, euh, je vais mettre ça là. Hop, tac. Et donc c'est enfoncé dans le sable. Alors il y a plein de façons de faire des jauges. Euh, enfin de stocker des greffons donc chacun vous ferez comme vous voulez moi je les mets comme ça en jauge euh, vous pouvez les mettre en frigo si vous avez de l'électricité de quoi alimenter un frigo vous pouvez les mettre en frigo dans des sacs étanches légèrement humides mais à peine juste pour pas qu'ils dessèchent et ça conserve mieux dans la longueur quand on est un peu tard pour regreffer ça, ça conserve mieux puisque ça ne voit pas du tout la lumière voilà. moi je le fais comme ça ça marche très bien donc je me prends pas la tête plus que ça en ce qui concerne les arbres, donc euh, là je viens de ranger un greffon, et puis bon, il euh, y avait tout mon stock qui était là. Bah, évidemment les arbres euh, ont besoin de porte greffe, donc ça c'est mon stock de porte greffe pour cette année par exemple. Donc objectif de cette année à peu près euh, 1400 arbres, donc là j'en ai à peu près 1000 et j'en ai, euh, ai 400 qui sont déjà, déjà en terre, euh, puisque c'est moi qui les ai faits. Donc euh, 1400 arbres greffés cette année, donc ça va faire un petit, peu de, un petit peu de boulot, un petit peu de maille. Voilà, donc tout ça c'est stocké également en jauge hein, en attendant d'être greffé. Et puis certains de ceux-là vont même être bouturés, donc, euh, donc on va préparer de la bouture également avec ça. Du coup j'enchaîne avec ce que je voulais vous montrer également cette semaine, puisque je vous ai déjà parlé dans le premier épisode des boutures. Et donc vous bah, voyez, ici j'ai un petit stock de boutures, j'en ai un autre, beaucoup plus conséquent. Mais bon, si je vous montre celui-là, c'est parce qu'il est là. Euh, donc les boutures, bien évidemment, elles sont identifiées. Très important. Ici, je suis sur de la casseille Josta. Voilà, donc des boutures de 25 cm. Vous voyez, même les casseilles ici, il fait tellement doux cette année, cet hiver, en Bretagne, que ça a ça déjà envie de démarrer. Donc il est temps que je les mette en terre, donc ça, ça sera dans dans le, le troisième épisode, sans doute, sans doute assez rapidement d'ailleurs. Et donc le bas des boutures, ici, vous voyez, il commence déjà à bouturer. J'ai déjà des... je sais pas si vous allez voir, mais j'ai déjà des racines, là, en plein milieu, et on voit un, un petit trait blanc. Voilà. Donc ça bouture déjà dans le sable, donc c'est pour ça que, que j'ai... Tant qu'elles sont prêtes, je sais que le cal cicatriciel des boutures se forme, et que, que du coup ça va, pouvoir, ça va pouvoir prendre la suite après en pleine terre. Donc pareil, je les stocke dans la jauge, dans le sable, humide, c'est parfait. Là, j'ai de la vigne, de la casseille, du cassis, de la mûre sans épines, de, de la groseille à macro, du figuier, euh, voilà, ça c'est pour ici. Et puis évidemment, j'ai cassis, groseille, casseille, goji. Regardez, alors les goji, ça commence à être un petit peu euh, la course. Vous voyez les goji, là C'est un petit peu faramineux, euh, là où ça en est. Voilà. Donc il est temps de les mettre, ils feront partie des premiers à être mis. Et puis, bah, pareil, j'ai des boutures de saules aussi. Hein, c'est pas que des petits fruits, je fais aussi du sol de vannerie. Donc euh, les saules, ça va être exactement pareil. Ils vont partir euh, cette semaine euh, ou la semaine prochaine au plus tard. Pour... Avant qu'ils soit taillé, euh, je vous montre un de mes parcs de pieds mères de petits fruits. Il va, Il va être complètement euh, taillé, en tout cas ce qui, ce qui va servir à... à refaire de la bouture derrière. Vous voyez, c'est un pied qui est déjà taillé justement, qui, qui m'a servi à prélever des boutures de... C'est du cassissier. Donc là, euh, tout est en branche, donc le contraste, à mon avis, ne doit pas être facile à voir. Donc même en allant doucement, je suis pas sûr que vous arriviez à voir. les. La... Il y a plus de 100 pieds là, en fait, euh, de cassis, casseille et groseille, à grappe. Voilà, donc ça c'est des pareil, c'est un peu des martyrs, puisque c'est des portes boutures, cette fois-ci. Et donc une bouture, euh, bah c'est un peu le même principe qu'un greffon, c'est une branche bien érigée de l'année. Vous voyez ici sur une casseille. Euh, allez, on va lui faire une petite taille juste pour vous montrer. Tac Voilà, une bouture qui est absolument magnifique. Voilà, c'est une branche, je la mets par terre pour que vous voyez, c'est une branche qui fait un mètre de long. Et donc dans laquelle je vais pouvoir faire... Euh, Alors moi j'aime bien tailler au ras des yeux, ça évite d'avoir du bois pourri, qui pourrisse. Voyez. Donc là techniquement on peut en avoir trois. Moi ça c'est une bouture par exemple beaucoup plus fine que je, que je déclasse, que je donne, que je balance, ça dépend. Et ça c'est mes deux préférés. Voilà du bon diamètre, des bourgeons bien formés. Voilà avec une taille bien au-dessus du bourgeon. Voilà, 25 cm à peu près, voire plus de long. Et donc, euh, ça c'est ce qu'on va voir après en plantation euh, dans la foulée. Allez, il fait beau en Bretagne, je vous quitte. Il faut que j'aille euh, bronzer un peu. Canavo